Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10. C'est moi et voici les prévisions du taureau pour la semaine du 8 au 14 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, la Lune sera dans le Capricorne, votre neuvième maison. Les plus chanceux, bien sûr, seront les Capricornes vierges et vous, chers taureaux. Une journée paisible et tendre d'influence amoureuse qui rend cette période idéale pour être avec votre douce moitié. Votre charme et la beauté de votre personnalité vous offrent une popularité sociale et un succès dans les rencontres, dans les discussions et les négociations. Vos relations, surtout les relations amoureuses, pourraient prospérer sous l'influence de ces énergies. Des nouveaux amis peuvent se faire ou une nouvelle romance importante pourrait commencer. Mais avec la rétrogradation de Vénus, votre gouverneur, les nouvelles romances amorcées sous cette influence pourraient ne pas durer longtemps. Mardi, mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le verso.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 vous pourriez en mettre certaines autres, ce qui pourrait euh, résulter par une insatisfaction quelconque. Votre impulsivité au niveau de la parole pourrait vous mettre dans une situation à devoir défendre vos actions. Soyez prudent et tournez la langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous prononcer.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 Utilisez les énergies de cette période pour finaliser ce qui traîne de vos tâches, car les prochaines journées pourraient porter un petit peu à confusion. Je parle de dimanche et lundi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi à M pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, votre douzième maison. Vous pourriez avoir envie de vous isoler durant cette euh, période. Vous n'auriez envie que de rester chez vous, finir ce qui traîne de vos tâches domestiques, ou cuisiner, ou décorer votre foyer, changer l'emplacement de certains meubles. Donc, votre focalisation serait un petit peu euh, distraite durant cette période. Vous pourriez oublier vos clés ou oublier des, oublier des papiers euh, importants pour une réunion. Donc, il y aurait un peu de confusion durant cette période. Focalisez bien si vous travaillez, euh, si vous êtes capable de travailler de chez vous, ça serait euh, l'idéal. Sinon, essayez de focaliser sur ce qui traîne de vos tâches et évitez surtout les confrontations car vous n'en sortirez pas euh, gagnant. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires. Et surtout, partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.